Question numéro 9. En ne traçant que deux cercles, Jules a obtenu une figure qui délimite trois régions. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Une, deux, trois. En ne traçant que deux triangles équilatéraux, combien obtiendra-t-il au maximum de régions Un triangle équilatéral un autre, on nous fait une, deux, troisième région, donc trois ça irait. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus Bien sûr. On a un troisième triangle équilatéral sur le premier, on obtient une, deux, trois, quatre, cinq, six régions triangulaires. Et une région hexagonale. Ça nous fait 7 régions. Pour 9, ce n'est pas possible. Le 7, c'est le maximum. Réponse D. Question numéro 10. Le nombre 36 a la propriété d'être divisible par son chiffre des unités. Puisque 36 est divisible par 6. 6. Combien de nombres entre 20 et 30 possèdent la même propriété 20 divisible par 0, pas possible. La division par 0 n'a pas de sens. 21 divisible par 1, c'est vrai. 22 divisible par le chiffre des unités par 2, c'est vrai. 23 divisible par 3 c'est faux 24 divisible par 4 c'est vrai 25 divisible, divisible par 5 c'est vrai 26 divisé par 6 c'est faux 27 divisé par 7 c'est faux 28 divisé par 8 c'est faux 29 divisé par 9 c'est faux oui, oui, oui, oui, oui, c'est très faux. On a en total quatre possibilités. Donc la réponse C, c'est la réponse juste. Quatre possibilités. Bien sûr, 30 divisible par 0. Pas de chance, la division par 0 n'a pas de sens. J'ai utilisé ici un symbole qui vient de Russie et de Roumanie, divisible par. Donc A est divisible par B si A se divise exactement par B s'il n'y a pas de reste. Un signe qui vient, je répète, de Russie ou de Roumanie ou des deux. Il n'a pas encore été imposé en France. Question numéro 11 enfin une question assez difficile. Tiphaine dispose d'un tas de pièces de cette forme. Elle veut en mettre le plus possible dans un rectangle de 4 sur 5. Les pièces ne doivent pas se recouvrir. Combien de pièces au maximum pourra-t-elle placer Alors, les pièces dont qui sont formés de 4 petits carreaux. Le rectangle à recouvrir, il contient 4 fois 5 fois 4, 20 petits carreaux. Donc 20 petits carreaux, et là il y a 4 petits carreaux. 24, 20 divisé par 4 égale 5. Donc au maximum 5, 7 et 6, impossible. Bien, on va réduire davantage. Le maximum c'est 3 ou 4 ou 5. Est-ce qu'on peut mettre 4 Essayons de le mettre, bien sûr qu'on pourrait essayer. Une position. Un. Par exemple, tiens, je mets ici une. Voilà. 1. Un. Puis une deuxième pièce ici. On a deux. La troisième, je peux la placer ici. Troisième et la quatrième, la quatrième, je la place ici. Quatre. Il reste, euh, il reste quatre petits carreaux je je peux pas remplacer. Mais est-ce que si je pouvais peut-être changer? L'ordre de ces petites pièces, on pourrait trouver 5 afin qu'on puisse recouvrir tout le rectangle. Bien, comment faire Il y a une astuce là-dessus, ça s'appelle la stratégie <coughs> du père et du impair. Et cette astuce, je vais vous l'expliquer. On va transformer ce rectangle. Voilà la commande. le grand rectangle 5 sur 4 1, 4 a 5 voilà le rectangle 4 sur 5 et je vais le colorier comme un échiquier blanc noir blanc noir blanc noir blanc noir blanc noir Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Autrement dit, les couleurs alternent. Quand on met une pièce, ce genre de pièce dont on cause, qu'est-ce qu'elle cache Elle va cacher, par exemple, un noir, un noir blanche ici noir donc trois cases noires et une case blanche ou bien elle va couvrir ou cacher blanche blanche blanche noire chaque fois quand je mets une pièce d'ici disons on a 20 hein, petits carreaux 20 petits carreaux ça nous fait 10 carreaux blancs et 10 carreaux noirs chaque fois quand je mets une pièce comme ça le nombre de cases blanches diminue de 3. Le nombre de cases noires diminue de 1. Ou l'inverse, le nombre de cases blanches diminue de 1. Ou de cases noires de 3. Si je mets deux petites pièces que, dont Tiffin dispose, le nombre va rester pair. Parce que là, constatez, si après 10 blanches et 10 noires, je mets une pièce comme ça, le nombre de blanches vont rester moins 3, 7, et de noirs vont rester ici, noir 9. Donc vous voyez, la parité change. Il y avait 10 blancs et 10 noirs, maintenant il y a 7 blanches et 9 noirs. Quand je mets encore une pièce, la parité va changer de nouveau. Donc ça va être B pair et N pair, etc. Pour chaque pièce que je passe, la parité change. Mais pour arriver à la fin, de nombre pair, il faut arriver qu'un nombre pair de petites pièces de Tiffen. Et là, le nombre pair, il n'y en a que 4. 5, c'est trop, et 3, c'est trop petit. Pour les 4, j'ai déjà une possibilité. Donc c'est sûrement 4 et jamais possible d'avoir 5. Cette histoire de cette parité. Je reprends, pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Chaque fois, quand on met une petite pièce quelque part, par exemple, cette pièce-là, noire, blanche, noire, noire, si je la mets pour cacher, noire, blanche, chercher une pièce ici, la voilà ici, voilà. Le nombre de cases noires a diminué de 3, le nombre de cases blanches, de 1. Autrement dit, la parité... Avant c'était des nombres pairs, maintenant ça devient des nombres impairs. Encore une fois une autre petite pièce et la parité change encore une fois. Pair, impair, pair, impair. Voilà le jeu qui explique pourquoi 4 c'est le nombre maximal des pièces qu'on peut poser. Mmh. Question numéro 12. Malika a fait une balade à vélo, elle a pédalé à vitesse constante, elle a regardé sa montre au début et à la fin de sa balade, voir figure, donc elle est partie à 13h30, parce qu'à 1h30 de la nuit, hein, c'est pas très, important, très intéressant, elle est arrivée à 15h30, « Dans lequel dessin ci-dessous voit-on l'aiguille des minutes de la montre de Malika quand elle était au tiers de sa balade ?» Un tiers ici. Elle est partie à 13h30. Elle est arrivée à 15h30. Alors de 15h30 jusqu'à... Donc ça nous fait deux heures qu'elle a pédalé. Deux heures. Est égal à 60 fois 120 minutes, un tiers de 120, 120 divisé par 3, 40 minutes. 40 minutes. Si j'ajoute à 13h30, j'ajoute 40 minutes, ah, ça fait 14h et 10 minutes. 14h et 10 minutes. L'aiguille de minutes doit être là. Cherchons. C'est la réponse D. L'aiguille des minutes. 14h10. Réponse D. Question numéro 13. Sonia pêche des poissons. Si elle en avait attrapé trois fois plus qu'elle en a eu, elle en aurait eu douze de plus. Combien Sonia a-t-elle pêché de poissons On pourrait représenter par un segment le nombre de poissons Sonia a pêché. Si elle en avait attrapé trois fois plus, donc une fois, deux fois, trois fois, ça c'est une fois plus encore deux fois, ça me fait trois fois plus à comprendre cette expression. Elle en aurait eu douze de plus, ce qui est en plus ça me fait douze, donc six et six, parce que ces deux parties sont égales, donc ici, ici ce. Sonia a donc pêché 6 poissons. Réponse B. Attention, il n'y a que 13% d'élèves qui ont compris ce problème, de ceux qui ont participé. Il y a 66% qui ont trouvé la réponse D. Autant de dire, faites attention à ces expressions. Question numéro 14. Laquelle de ces pièces, que vous voyez ici, 5, correctement placées, recouvrira-t-elle le maximum de points de la table ci contre On a une table. Il y a 16 cases. Mais il y a des cases où il y a des points. Là, là là, là, là, là, là et là. La clé des pièces va recouvrir le maximum, le maximum de points, de points, de points. Cherchez bien. Vous avez trouvé la C. Moi, ouais, j'ai aussi trouvé la C. Regardez sur la place ici, la C. 1, 2, 3, 4. Voilà, on a la C. Combien de points la cachette La 5 points. La 5 points. 1, 2, 3, 4. Question numéro 15. À l'élection du président du club, il y avait 5 candidats et 36 votes exprimés au total. Chacun des 5 candidats a obtenu un nombre de voix différent. Le vainqueur a eu 12 voix. Si celui qui en a eu le moins a eu 4 voix, quel est certainement le nombre de voix du second Certainement alors, 7 ou 8, 8 ou 9, 9 ou 10, 10 ou 11, 11 ou 12. Bien. Donc, le vainqueur, 12 voix. Celui qui en a eu le moins, c'est-à-dire le dernier, a eu 4 voix. 12 plus 4, 16. 36 moins 16, il reste 20 voix. Qui se partage pour le deuxième, troisième, quatrième, et que des nombres soient différents. Cherchez des nombres différents, en ordre décroissant, à partir du 11 jusqu'à 5, 5 minimum ici, et 11 maximum ici, pour avoir la somme 20. Les possibilités, si vous cherchez bien, il n'y en a que deux. 5, 6, 9, 5, 6, 9, ou bien 5, 7, 8. Les autres, ce n'est pas possible. Du coup, le deuxième, le second, a certainement 8 ou 9. Réponse B. Et on arrive à la 16e question. Autrement dit, la dernière des huit questions moyennes. Sébastien a réalisé une construction avec des cubes. Sur la figure ci contre, qui est une vue de dessus, on a indiqué dans chaque carré le nombre de cubes empilés à cet endroit. Quelle est la vue de devant de cette construction Il faut bien comprendre, de devant, les piles sont alignées à 4, selon les colonnes de la vue de dessus. Et on voit dans chaque alignement la même chose que s'il n'y avait que la pile la plus haute. Regardez ici, 1 cube, 2 cubes, 3 cube, 4 cubes. Donc la pile la plus haute, elle fait 4 cubes. Si on regarde devant, on voit cette hauteur de 4. Alors la hauteur de 4, c'est en C, D, E... Ici, pour la deuxième, la hauteur la plus grande, c'est 3. Ici, la plus grande, c'est 3. Ici, la plus grande, c'est 2. 4, 3, 4, 3, 3, 2. Les nombres les plus grands de chaque colonne. Alors, ce sont les hauteurs vues de devant comme en E. 4, 3, 3, 2. La bonne réponse, c'est la E.